À quel moment, toi, personnellement, tu as senti que vous alliez faire un truc dans cette Coupe du Monde Avant d'aller à la Coupe du Monde, on m'appelle, on est à la douce Avant d'aller à la douce on parle des groupes et tout ça de la Coupe du Monde. Et moi, je dis, nous, on va passer. Moi, je ne sais pas après, on va arriver où tout ça. Moi, je sais qu'on va passer les, les groupes. Avant après, la Coupe du Monde? Avant de la, de la Coupe du Monde, j'ai dit, nous, on va passer de les groupes. Les groupes, j'ai senti bien aussi quand il est arrivé Walid, qu'on mm. a fait son mot aussi en sélection avec lui. À ce moment, j'ai senti quelque chose de différent à les groupes. La paninka. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te passe par la tête, Ashraf? Nous, on allait à, à parler avec le coach pour lui, il va décider qui va frapper. Et moi, je suis sûr que je vais frapper parce qu'on <rire> pratique à l'entraînement et ah, tout ouais. ça. Le coach m'a dit que toi, tu vas frapper. Puis après, avec euh, Munir, les gardiens, on a parlé. Je dis, moi, parce qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas si on va commencer à gagner ou à perdre, et mon pénalty va être la paninca. Avant de que Bono prennent deux balles... Et... Même si c'est le pénalty, pour ne pas perdre et pour ne pas être éliminé, ouais. tu fais quand même la panique. Ouais. Ashraf Hakimi, Yassayda Ashraf, goal, goal